Donc, so, je um, I que nous pouvons now commencer et je give the floor au professeur Antoine Flau. Antoine. Merci, Michel. Si je peux avoir ma première diapositive, euh, on va essayer de, de tirer quelques leçons euh, de cette pandémie et en particulier si on veut euh, donner aujourd'hui la, la situation euh, internationale. La première chose qu'on peut dire, c'est que les données sont euh, assez fragmentaires, même si elles nous arrivent en temps réel ou quasi réel, et, et que de façon assez unique, on peut en effet tenter de modéliser et, et de vouloir prédire l'évolution de cette pandémie. Euh, force est de constater qu'il est très difficile de la prédire, même au-delà de sept jours. Euh, nous ne pouvons par exemple pas dire aujourd'hui si le 15 décembre la France aura atteint le pic de sa neuvième vague. On peut penser que les données de Chine sont trompeuses aujourd'hui, assez sous-notifiées. La sous-notification affecte pratiquement tout, tous les continents. La deuxième leçon qu'on peut tirer et qui est peut-être pas aussi connue que cela est une très grande synchronisation euh, de, du phénomène épidémique dans le monde. Lorsqu'une vague émerge quelque part en Europe, toute l'Europe est atteinte mais, au, mais plus que cela par exemple aujourd'hui, cette neuvième vague dont on parle euh, en Europe euh, atteint également les états unis le Canada, l'Amérique latine mais aussi l'Asie, euh, le Japon euh, et euh, par exemple euh, la Chine comme on vient de le dire. Euh, il y a au moment de la vague Delta, il y avait 80% des pays qui étaient en croissance pandémique également. Troisième leçon, qui paraît connue de tous, le SARS-CoV-2 a une transmission aérosol, quasi exclusive. Aujourd'hui, on le sait, très peu de contaminations manuportées, très peu de contaminations directes. L'immense majorité des contaminations rapportées se fait dans des lieux clos, mal ventilés, bondés et dans des transports publics. On le sait, mais... On n'a toujours pas vraiment tiré les leçons de cela. Il y a d'énormes travaux d'infrastructure du bâti pour rendre mieux ventilé, mieux aéré, avec des normes modernes de construction, ce qui, va, ce qui ne va pas sans problème avec la crise énergétique, mais aussi avec la volonté de réduire l'empreinte carbone, car le renouvellement de l'air peut avoir son coût collatéral associé. La quatrième leçon est peut-être la moins connue de tous. La pollution atmosphérique aux particules fines, celle qui est due dans nos villes, nos milieux urbains, à la combustion des énergies fossiles, mais aussi celle qui est due au sable du désert, beaucoup plus familier ici, mais qui aussi affecte les pays d'Europe et qui entraîne une forme, ces fines particules entraînent une forme d'abrasion de, euh, du, du de l'épithélium du système respiratoire, qu'il soit supérieur ou même bas, parce que ce sont des particules très fines, et euh, peut entraîner et est associée à une augmentation et de la fréquence et de la gravité euh, des épidémies de Covid. Ça a été très bien démontré dès le tout début de la pandémie, au moment de l'émergence en Lombardie, zone très polluée d'Europe pour sa pollution atmosphérique de l'épidémie, mais aussi en région parisienne, à Londres, où ça a été étudié, mais ça a été montré également au Brésil, en Amazonie, avec les feux de forêt, ça a été montré également en Inde en particulier. Essayons de voir, puisqu'on ne peut pas les prédire, les différents scénarios qui se présentent à nous pour cet hiver qui va venir et pour la suite de cette pandémie. Le premier scénario est un scénario qu'on pouvait élaborer encore il y a 15 jours. C'était un scénario très optimiste, se dire mais dans le fond, tout redescend, on n'a jamais été aussi bas dans les, dans, dans les niveaux d'incidence mondiaux de, de la pandémie, La calmie va peut-être même se prolonger et qui sait, nous n'aurons peut-être pas de nouveaux variants qui va déferler sur le monde. Malheureusement, Déjà aujourd'hui, euh, on voit que ce scénario se ferme et que euh, ce ne sera pas le scénario le plus optimiste qui va nous, nous, nous arriver. Le scénario qui paraît être celui qui survient aujourd'hui, c'est celui... Du business as usual, c'est celui du scénario d'un nouveau variant, on l'appelle en Europe le BQ11, aux États-Unis, au Canada le BQ11, mais euh, en, à Singapour ou euh, au Japon, le XBB, euh, peu importe, un nouveau variant vient et efface. Euh, le, le, la circulation des précédents variants. C'était BA5, ça avait été BA4, mais avant Omicron, vous vous souvenez, ça avait été Delta, ça avait été Alpha. On connaît euh, la série euh, de ces vagues euh, pandémiques. Le troisième scénario est plus problématique parce qu'il correspond à cette soupe de variants euh, qui n'est pas que BQ11, qui est en réalité aujourd'hui 500 plus de 500 sous-variants descendants d'Omicron, une très grande famille où un certain nombre d'entre eux sont comme tapis à nos portes, prêts à attaquer à nouveau, sans même laisser de répit. On voit dans les dernières données d'hier soir de l'ONS du Royaume-Uni qu'en réalité, on ne connaît plus d'acalmie. Il y a une sorte de plateau permanent, de circulation permanente de Covid dans nos populations, dans nos sociétés, laissant leurs traces saturant peut-être plus les hôpitaux grâce à la vaccination, mais euh, laissant une très forte tension hospitalière et un très grand nombre euh, de Covid longs, euh, ces formes post-infectieuses, particulièrement préoccupantes, parce que souvent handicapantes euh, de Covid, qui ferait par, euh, euh, constituer une sorte de, de permanence de cette euh, pandémie. Il faut juste savoir aujourd'hui que euh, la mortalité due au Covid reste en Europe, parmi les trois premières causes de mortalité de l'Europe. Donc encore en 2022, en Europe, comme aux États-Unis, où les données sont fiables, on voit qu'on a une mortalité par Covid qui reste très préoccupante. Le quatrième scénario, c'est celui de la Chine qui s'éveille à sa stratégie qui n'est plus la stratégie zéro Covid. On ne sait pas très très bien jusqu'à quel point la Chine va abandonner sa stratégie de suppression, qu'on appelle zéro-Covid, ou la stratégie d'élimination du, du virus. Ce que l'on peut dire, c'est que Hong Kong a tenté, euh, il y a exactement neuf mois, en mars euh, dernier, lorsque l'Omicron euh, est arrivé, a tenté de faire un peu comme les autres pays d'Asie, et du Pacifique et du monde, d'abandonner sa stratégie zéro-Covid, mais a constaté une hécatombe. C'est-à-dire que ce n'est pas le, le sous-variant Omicron qui est si peu virulent que cela, c'est le vaccin qui fait que Omicron est rendu peu virulent. Or, les Hongkongais, comme les Chinois, sont bien vaccinés, sauf pour leurs personnes âgées. Les personnes de plus de 80 ans, à Hong Kong, il y a un an, ou en Chine aujourd'hui, pour 60% d'entre eux, ne sont pas correctement vaccinés. Être correctement vacciné par les vaccins chinois, c'est avoir reçu trois doses. On a trop dit que les vaccins chinois ne seraient pas efficaces. Ça n'est pas vrai. Ça a été bien documenté par les autorités de Hong Kong qui ont vu que lorsque l'on avait deux doses de vaccins chinois, on était en effet moins bien protégé qu'avec deux doses de vaccins ARN messagers. Mais lorsque l'on a trois doses de vaccins chinois, on est aussi bien protégé qu'avec trois doses de vaccins ARN messagers. Donc il faut trois doses, mais 60% des plus de 80 ans n'ont pas trois doses de vaccins en Chine aujourd'hui. Les modélisations qui ont essayé de transposer cette Chine miniature qui était le, le cas de Hong Kong en mars dernier à la Chine, continentale aujourd'hui, laisse penser qu'il pourrait y avoir entre 1 et 2 millions de décès si la levée de la stratégie de zéro Covid est trop brutale en Chine en ce moment. Donc ça, c'est une inconnue. La deuxième inconnue qui va avec cela et qui concerne le monde entier, c'est quels seront les nouveaux variants qui vont émerger de cette soupe dont on a parlé tout à l'heure si 1,4 milliard de Chinois en moins d'un an se retrouvent infectés par un nouveau coronavirus. Ne seront-ils pas dans une situation beaucoup plus proche de de celles que nous avons connues dans les, premières, les premiers mois de la pandémie, où nous avons vu émerger alpha, delta, bêta, gamma, d'autres variantes. Donc, ce ne sera pas nécessairement Omicron qui va euh, faire de nouveaux petits euh, dans l'émergence euh, qui pourrait se produire. En conclusion, nous, nous avons eu deux vagues en 2020. Vous vous souvenez La surprise, l'effroi même. Et puis aussi, des mesures du Moyen-Âge, confinement, quarantaine, couvre-feu. Tout cela a été supprimé en 2021, rapidement, grâce à l'arrivée de 12 vaccins sur le marché mondial. On est arrivé dans l'ère moderne, on a combattu avec des vaccins, cette pandémie. Mais en 2022, on voit une accélération de la pandémie. Ça n'est plus deux vagues, c'est cinq vagues que nous connaissons, rien que dans l'année 2022. Une accélération qui entraîne une fatigue chez tout le monde. La fatigue pandémique, mais qui est les politiques, également, veulent tourner la page. Elle concerne absolument tout le monde. Que se passera-t-il en 2023 Combien de vagues Lequel des quatre scénarios, ou un cinquième, dont nous venons de parler Quels variants vont émerger Quel impact Quelles leçons aurons-nous retenues C'est cela dont nous allons continuer de parler. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Merci beaucoup Antoine, euh, euh, d'avoir, en quelque sorte... Euh, cette de signes, je ne sais plus entre le français et l'anglais euh, comment m'exprimer. Euh, nous reviendrons sur euh, plusieurs points que tu as soulevés, en particulier euh, celui de euh, de la circulation permanente du virus à laquelle on, nous allons être confrontés. Okay. Maybe uh, before we move to to Christian, can I ask Antoine to say a few words about the other countries that went into lockdowns very early on in the pandemic, because of course we, we saw two patterns in the first months of 2020. Countries that had experienced SARS in the past, China, South Korea, Hong Kong, Singapore, uh, Taiwan, uh, to some extent uh, Australia, New Zealand, Uh, went directly and in, in, in, reacted very fast with uh, strict measures, uh, whereas uh, many other countries across the world, including in Europe and the US, waited until March 10 or March 15, 2020, before they would put in uh, measures on, in place. So, how did the transition and when did that transition to a, a more liberal system occurred in, in those countries? And how much maybe then, Ide, you could react, how much could that serve as a, as a model for the transition that you mentioned is now occurring in China? Uh, yeah, yeah you go ahead. No, no. You, you, you go ahead. Yeah. <laughs> in, Antoine, in my, yeah. In fact, you, you remember my, my slide where I mentioned that Hong Kong, in March uh, 22, uh had uh, experienced a huge wave with a uh, high mortality at the same time new zealand uh, japan south korea singapore uh, taiwan did not experience such a wave of mortality but they experienced as we did uh, a huge wave of covid of om omicron um, of, of covid-19 so uh, they quit their um, zero COVID strategy uh, in early 2022, just because they thought Omicron was mild. But in addition to that, they had a high level of vaccine coverage, uh, more than 80%, like in Europe. And so they thought they could now uh, really um, face the Omicron wave because they were vaccinated enough. Hong Kong thought that too, but that was not true due to the low coverage of mm -hmm. elderly, of the 80 plus person.